C'est un lieu, enfantin, où tout le monde est joyeux. Quand vient Gilles le lutin, nous parlons aux animaux. Venez goûter, danser, chanter avec nous. Épisode 2. L'âne. I1. Bonjour les amis. C'est le goûter des animaux. Youpi, je tourne comme une toupie. Mais où est le lutin Gilles Lutin Gilles. Coucou, me voilà. Bonjour André. Bonjour lutin Gilles. Bonjour les amis. Dis, qui est notre invité aujourd'hui pour le goûter Je ne sais pas, mais... J'ai entendu un petit bruit par ici. Ah oui Oh Une souris Non, c'est un âne. Mais regarde, il sourit. C'est une souris Non, c'est un âne qui sourit. Ah, d'accord. Comment s'appelle-t-il Je vais lui demander. Oh, chocolat. Il s'appelle Chocolat. Ah oui, comme la couleur de ses poils. Oui Bonjour chocolat. Veux-tu venir t'asseoir avec moi Ian, oui en bien. Alors, voici la place des invités. Et moi je vais me mettre à côté. Et maintenant je vais vous préparer une boisson pour le goûter. Du chocolat chaud? Hi-en, oh non, oh non. Oh désolé chocolat, je t'ai fait un chocolat là. Rassure-toi, on ne va pas te changer en boisson. Non, je vais vous proposer une autre boisson pour le goûter. La cacophonie bulle. Youpi Allez, la cacophonie bulle, c'est parti en musique C'est prêt oh. Tiens, André Merci. C'est chocolat. Et maintenant, si on buvait Oh oui Allez mmh, Ça n'a peut-être pas le goût du thé, mais ça me donne envie de goûter. Oh oui, le goûter Dis, chocolat, que veux-tu pour le goûter De la neige Il veut de la neige oh. Alors, on va te faire un goûter en forme de bonhomme de neige. Oui. Et pour cela, nous allons prendre de la glace. Hein La noix de coco. Oui. Et maintenant, place au goûter. Mmh. C'est parti chocolat pour un goûter en forme de bonhomme de neige. On prend une grosse boule de glace à la noix de coco pour faire le corps. On pose une petite boule de glace au-dessus pour faire la tête. Avec deux pépites de chocolat, on fait les yeux. Avec une amande, on fait le nez. Et avec une baie de goji, on fait la bouche. Pour les bras, je prends deux biscuits de forme allongée que je plante de chaque côté. Enfin, je pose un biscuit plat et rond sur sa tête. J'ajoute un chocolat un peu haut. Et voici son chapeau le goûter bonhomme de neige est prêt. Il te plaît, chocolat Oh, oh, je vois que tu aimes ça. i un. miam, miam, miam, miam, miam, i -an. miam. miam. I -an. I -an. I -an. Au chocolat, je crois que tu adores la glace à la noix de coco. Oh oui, et tu n'as laissé que le chapeau en chocolat. Et regarde comme il te va bien. Oh oui. Maintenant que tu as goûté de la neige, et si on chantait une comptine sur des ânes à la montagne Oh oui, bonne idée. Ian, ouiant. Alors je prends mon mini piano et c'est parti. Sur une montagne, monte aux taux des ânes. Les trois petits ânes d'une paysanne. Tout est très calme. Et la bam, ils font ian, i en, i, -an, i, -an, i, -an, i -an. Quand c'est tout le temps en, c'est chiant. Chien, chiant, chiant, chiant. Ils aiment trotter sur les sentiers pour respirer le bon air frais. Et en soirée, se reposer dans une cabane. Ah bah ben non, dans un cabanon, ce sont des anons. Au cabanon, au cabanon. On la rechante? Oui. Super plus vite. Sur une montagne, manteau le des ânes. Les trois petits ânes, petites paysannes. Tout est très calme, et là, lui Ils font rien, ils ia, ont rien, ils ont rien. On s'est content, ils ont c'est chiant. Chien, chien, chien, chien. Ils aiment trotter sur le sentier pour respirer le bon air frais Et en soirée, se reposer dans une cabane. Ah bah non, dans un cabanon, ce sont des anons. Au cabanon, au cabanon. À chanter, ça fait du bien. Et aussi de bouger les mains. Oui. Est-ce qu'il t'a plu notre goûter des animaux, petit chocolat Oui, oui. Et je crois que ça t'a redonné des sourires. Oui, la vallée des couleurs m'a chatouillé le cœur. Et tu reviendras au goûter des animaux Oui. Alors rendez-vous au prochain goûter. Au revoir les amis. Au revoir